S'il fallait définir les communs en trois mots, je retiendrai évidemment le terme partage, je retiendrai euh, le terme devoir et je retiendrai le terme humanité. Les communs, en trois mots, c'est ressources, utilisateurs. Règle. Je dirais euh, partage, euh, durable, euh, futur. <rire> Collaboratif, le partage et euh, les communautés. Le mot de partage, de diffusion et de libre accès. Bah, en trois mots, je choisirais euh, gouvernance, euh, communauté et ressources. Euh, projet politique, euh, envie d'être ensemble et euh, bienveillance. Je choisirais deux. Je parlerai de, de valeur d'usage. Reconnaissance de la valeur d'usage. Partage de la valeur créée. Bon, il y en a un sur, pour moi, c'est le premier sera capacitation. Euh, C'est-à-dire, le, pour moi, les communs, c'est une notion qui un, l'intéresse seulement parce que ça permet de donner aux personnes et aux groupes des capacités d'agir euh, ou d'échanger ou de partager. Ou... Donc le premier mot serait capacitation. Après, euh, ben, le deuxième mot, ça serait commun, mais alors euh, l'adjectif, hein, euh, pas le, le substantif puis euh, le troisième mot, alors euh, peut-être euh, euh, sur, euh, sur le numérique, ça serait « partage », effectivement. Ouverture, circulation et collectif. S'il fallait résumer les communs en trois mots, je prendrais « réappropriation », je prendrais « collectif » et je prendrais euh, « discussion ». Trois mots pour définir les communs, la participation, euh, le collectif et, et probablement une certaine idée de la démocratie. Alors je dirais donc agora, et je m'en suis expliqué, euh, je dirais parole et je dirais dispositif, aussi bien technique que politique, pour que cette parole soit liberté. Agora, parole, liberté outil de changement social. L'accolade. Ah ben, je pense une poignée de main, c'est déjà pas mal. Si je devais euh, faire un geste pour symboliser les communs, ben, j'ouvrirais mes bras. Voilà, je ferais ça. Open. Ce serait l'ouverture. Écoutez oui, il y a bien évidemment une fresque célèbre <rire> qui est la main dans la main. Hmm. Euh... <rire> J'en ferai, je donne. Voilà. Je fais la circulation. <rire> ah, comme ça, solidarité. C'est euh, bonjour, on peut discuter. <rire>